Dans cette vidéo, nous allons évoquer la notion de divisibilité et le vocabulaire relatif à celle-ci. Puis, nous donnerons les six critères de divisibilité à connaître au collège. Celui de la divisibilité par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 10. Commençons avec la définition. Considérons deux entiers A et B, B étant non nuls. Dire que A est divisible par B signifie que le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Autrement dit, qu'il existe un entier K tel que A est égal à K fois B. Voyons tout de suite ce que cela donne sur un exemple. 63 est divisible par 7 car la division euclidienne de 63 par 7 donne pour quotient 9 et un reste nul. Autrement dit, 63 peut s'écrire comme le produit de 9 par 7. A partir de cette définition, on peut définir plusieurs expressions équivalentes. Dire que 63 est divisible par 7 revient à dire que 63 est un multiple de 7, mais aussi que 7 divise 63, ou encore que 7 est un diviseur de 63. On utilise donc indifféremment ces quatre expressions. Abordons maintenant la notion de critère de divisibilité. Un critère de divisibilité est une règle qui permet de savoir si un entier est divisible par un autre entier non nul, et tout cela sans effectuer la division. Par exemple, pour savoir si 825 est divisible par 2, la définition nous propose de poser la division euclidienne de 825 par 2 et de regarder si le reste est nul. Or, 825 c'est 2 fois 412 plus 1. Et comme le reste est non nul, ici c'est 1, alors on peut dire que 825 n'est pas divisible par 2. Regardons maintenant comment, grâce au critère de divisibilité par 2, il est possible d'accélérer ce travail. Un entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6 ou 8. Reprenons notre exemple. Le chiffre des unités de 825 est 5, qui n'est pas pair. Donc 825 n'est pas divisible par 2. Remarquons qu'avec ce critère, comme d'autres d'ailleurs, aucun calcul n'est nécessaire. Poursuivons avec deux autres critères très simples à utiliser et regardons la divisibilité par 5. Un entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Avec notre exemple, nous avons déjà vu que le chiffre des unités de 825 est 5, donc il est divisible par 5. Pour se rassurer, on peut reprendre la définition et comme 825 est égal à 5 fois 165, cela confirme bien le résultat trouvé grâce aux critères. Regardons maintenant la divisibilité par 10. Un entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est nul. Avec 825, le chiffre des unités n'est pas nul puisque c'est 5. Donc 825 n'est pas divisible par 10. Vérifions-le encore avec la définition. Si on effectue la division euclidienne de 825 par 10, on obtient que 825 c'est 82 fois 10. 5. Et comme le reste est 5 et qu'il est non nul, cela confirme bien le résultat trouvé grâce aux critères. Les trois critères restants sont plus sophistiqués, mais diablement efficaces. Regardons la divisibilité par 4. Un entier est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est dans la table de 4. Avec notre exemple, le nombre formé par les deux derniers chiffres de 825 est 25. Or, 6 fois 4 c'est 24, qui est plus petit que 25, et 7 fois 4 c'est 28, qui est plus grand que 25. Donc 25 n'est pas dans la table de 4, et par voie de conséquence, 825 non plus. A partir de la définition, on aurait écrit que 825 c'était 4 fois 206 plus 1. Et comme le reste est non nul, cela confirme bien le résultat trouvé grâce au critère. Pour ce critère de divisibilité par 4, on remarque qu'il faut connaître la table de 4 jusqu'à 100. La voici. Les premières valeurs sont connues dès lors que l'on connaît ces tables. Pour les autres, il suffit d'avoir quelques repères. Par exemple, 52, c'est 4 x 13. Pour cela, vous pouvez penser au jeu de cartes, où les 52 cartes sont réparties en 4 couleurs de 13 cartes. Mais aussi 60. 60, c'est 4 x 15. Vous pouvez penser à une pendule, où 60 minutes sont partagées en 4 quarts d'heure, c'est-à-dire 4 x 15 minutes. Et encore 80. 80, c'est 4 fois 20, comme son nom l'indique. Et enfin 100, qui est bien connu, comme étant égal à 4 fois 25. Pour toutes les autres valeurs, vous partez de ces repères connus et vous ajoutez ou vous retranchez 4. Terminons cette vidéo avec les critères de divisibilité par 3 et 9, qu'il est pratique de faire fonctionner en même temps. Un entier est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3 et un entier divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Ces deux critères sont construits sur le même modèle. Il faut calculer la somme des chiffres du nombre testé. Avec 825, la somme de ces chiffres est 8 plus 2 plus 5, c'est-à-dire 15. Et comme 15 est un multiple de 3, mais n'est pas un multiple de 9, alors on peut conclure que 825 est divisible par 3, mais n'est pas divisible par 9. La définition confirme ce résultat car 825 c'est exactement 3 fois 275 et 825 c'est aussi par ailleurs 9 fois 91 plus 6. Concluons en rappelant l'économie de calcul que représentent les critères de divisibilité et que ceux-ci auront une importance lors de la simplification de fractions notamment. Mais que si un critère de divisibilité n'est pas connu ou n'existe pas la définition est toujours un ultime.